Kika. Salut Laurent Salut, Kika. Laurent Aka Waymanlow, qui existe depuis 2015 et nous on s'était rencontrés au Reggae Senska en 2016 où tu faisais des super lives du titre Oli Reggae, extrait de ton premier album, donc Tripping, album de 11 titres, très très bon, qui est sorti donc en 2016. Dis-nous un petit peu les retours de cet album c'était un album, c'était une épopée parce que c'est vrai que j'ai fait le choix de, de commencer à produire des choses un petit peu partout là où j'ai voyagé. En Afrique, au Brésil euh, et dans les Caraïbes. Et donc c'est vrai que c'est un album un peu carnet de voyage qui a été long à produire, mmh. mais qui a, voilà, ce goût d'un premier album. Euh, épique. C'est très très bon hein, cet album, euh, on entend vraiment euh, de tout, euh, musicalement parlant, euh, parce que ta voix reste toujours la même, hein, toujours entre toutes. Et Peter Tosh, comment tu fais pour avoir cette voix grave là C'est vrai que j'ai un peu Peter Tosh dans l'oreille, comme un, un tonton du reggae depuis que je suis tout petit. Comme j'aime beaucoup ce qu'il fait, il y a peut-être ce côté un peu téméraire qui revient par mimétisme ou par automatisme, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je me reconnais beaucoup dans la sol en général et dans le, le reggae roots euh, voilà, des années 70 avec notamment les Whalers et puis ce côté, on va dire, des chœurs et des, des trios vocaux et de l'harmonie vocale. Voilà, c'est vrai que je suis bien perché euh, mm. sur les voix et voilà. Ouais, ça s'entend bien, hein. ça, ça reflète, hein, comme tu disais, ces trois ans de voyage entre Caraïbes, Brésil et Guinée en Afrique. C'est vraiment très très bon. Euh, donc là, pour ce premier album, tu as pu voyager, mais entre-temps, il y a eu cette histoire de pandémie. Est-ce que tu as pu voyager malgré les restrictions pour euh, t'inspirer pour euh, ce second album qui arrive bientôt J'ai pu m'inspirer déjà de ces voyages, on dire, qui m'ont servi à m'inspirer, à me donner la force d'aller au bout de moi-même pour mon premier album, mais qui reste gravé dans mon cœur à jamais, puisque pour la petite histoire, ma fille est née à Belém en Amazonie. Ah, génial En 2016. C'était d'ailleurs la même année que l'album, donc c'était une année assez folle. De naissance. Ouais. En termes voilà, en termes d'intensité. Et du coup, ben, pendant ces cinq ans, non j'ai pas pu voyager. Je me suis beaucoup occupé de ma fille. Et puis, ben, à travers les voyages, on apprend quand même qu'on est des gros chanceux en tant que Français d'avoir un passeport euh, qui nous permet d'aller partout, euh, regarder le monde. Merci. Et les gens qu'on rencontre nous font comprendre à quel point euh, ben, il faut être intègre et curieux des choses qu'on a autour de nous. Moi, je suis un voyageur, mais je suis aussi quelqu'un qui aime mon pays, qui aime ma famille, qui aime mes amis. Donc, j'ai toujours voulu donner du sens à ça en oui. premier. Et aujourd'hui, je suis en France depuis longtemps. C'est vrai que j'ai j'ai pas trop rebougé en dehors des tournées, on va dire, dans l'Hexagone. Mais mmh. euh, voilà, ça a été euh, un moment sans voyage, mais c'est pas pour ça que j'ai pas pu m'inspirer. J'ai essayé d'être curieux des choses que j'avais autour de moi et puis de donner du sens à ce moment exceptionnel de paternité et puis du début de vie de ma, de ma petite fille chérie. Bah oui, parce que comme j'allais dire, la pandémie, ça t'a donné <rire> du temps. Quelque part, ça a été positif aussi. J'espère que euh, le deuxième album euh, que, que tu as écrit, là, qui va sortir bientôt, euh, va être aussi bon que le premier, en tout cas c'est ce que je te souhaite yes. donc je reviens, là tu nous disais donc pendant 5 ans, entre temps, tu es devenu papa 5 ans entre les deux albums donc l'inspiration, tu l'as toujours pour écrire et on en est très content pendant ces 5 ans là, tu as été très occupé et c'est ce qui explique euh, ces 5 ans de silence entre guillemets, hein, parce que tu as été très actif explique-moi un petit peu ce que tu as fait pendant ces 5 ans à part toi de ta fille je m'excuse, entre guillemets sans m'excuser au, au public, parce que c'est vrai que c'est jamais euh, vraiment légitime de ne pas produire pendant cinq ans. J'ai continué à produire, mais c'est juste que ça met du temps aussi, entre le temps où on crée une chanson et puis on en vient à, à être totalement produite et disponible pour les gens avec des collaborateurs, des, des labels, des distributeurs, des, tout ça. donc ça met du temps de, de construire des projets donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup temps qui s'est écoulé mais j'ai pas rien fait entre guillemets parce que j'ai toujours été en dehors de mon projet perso dans lequel je suis auteur, compositeur mmh. guitariste, lead, et choriste, et chanteur pour plein d'autres projets et puis pendant deux ans j'ai pu faire partie de cette belle équipe du Bobo All Star avec qui on a produit les deux premières album ensemble euh où j'ai donc voilà pu euh, faire beaucoup de guitare lead et des chœurs et produire des super titres de cover avec euh, l'équipe des Bobo de Stars et puis j'ai eu la chance aussi d'être embarqué par euh, l'équipe de Dan et voilà c'était aussi très chouette de rencontrer ces gens-là et puis de... de ouais, parce que un... deux ans avec Naty Jean quand même c'est beaucoup hein Ouais eh Ouais <rire> Mais ça m'a permis de rencontrer aussi voilà de, plein, de, plein de gens et puis de voir aussi euh, entre guillemets un artiste en développement euh... tel que Naty Jean hein, c'est clair et puis, voilà de de coller un petit peu à l'expérience de tout ça, de voir comment ça se passe, ça m'a permis de aussi de mûrir et de préparer le terrain pour moi, entre guillemets, quoi. Et puis, ça t'a conforté quelque part peut-être dans l'idée de continuer dans ce que tu fais, parce que c'est très bon. Complètement, parce que c'est vrai que bon, je peux avoir souvent ce retour que je sais pas vraiment trop comment prendre de quelqu'un qui me dit mais comment ça se fait, tu fracasses trop, euh, t'en es là, euh, t'es pas encore super connu. Moi, je fais tout ce que je peux pour avancer et pour euh, rendre ma musique disponible et j'estime que des gens euh, intègres et talentueux. Il y en a plus qui sont pas connus que de ceux qui sont connus. Donc il faut rester humble en musique et j'essaie de garder ma ligne. Et, et voilà, j'espère que tout ça va payer. Et c'est pour ça que nous à Radio Associative, on est là aussi pour faire connaître ceux qui sont encore pas très connus. Et c'est ce qu'on aime nous euh, faire découvrir au public et notamment aux auditeurs de, de radio euh, tout plein de, de perles qui sont comme ça cachées encore dans les huîtres, si je peux utiliser cette métaphore là. Wow, c'est joli. Alors, on va parler maintenant euh, de ton second album, mais euh, surtout de Milos, puisque euh, Milos, il fait partie plus, lui, euh, du terrain de la pop-musique et de la musique électronique. Euh, tu vas donc faire un live avec lui le 30 avril. Euh, comment tu l'as rencontré, lui, Milos ben, Milos, c'est une figure assez euh, emblématique, si je puis dire, de la musique, puis du, du milieu un peu en grand de Bordeaux. Moi, je l'ai rencontré en premier mais autour de la Rock School Barbé. Et on big up Bordeaux, au passage, hein, pour le boubouge ben, et pour la Rock School Barbet? Carrément Donc voilà, Milos, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, euh, à travers mes premières années, quand j'allais répéter euh, à la Rock School Barbet. Et puis après, c'est aussi quelqu'un qui m'a suivi. Comme tu disais, il est dénicheur de talent. Il m'a aussi fait le son. Puis j'aime bien aussi ce qu'il fait musicalement. Oui, parce que c'est un artiste non conformiste. Hein. Milos, il est euh, dans tous les styles de musique et euh, c'est ça qui est bon aussi. Ouais. Du coup, tu vas faire deux concerts en streaming avec lui, donc deux concerts live depuis le studio Kitchen sur Bisou TV. Ça, ce sera donc le 30 avril à 20h. Vous faites payer avec Milos donc 3 euros pour ces deux concerts en streaming. Comment ça va se passer Je crois qu'il y a un concert de Milos, 30-35 minutes, et un concert de Wayne D'accord, avec une interview donc juste après de toi qui va t'interviewer C'est Milos C'est Milos qui va te faire l'interview, d'accord Donc est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment faire donc, pour les 3 euros, comment ça va se passer Mais Vous avez un site qui vous permet de récupérer la place, de l'acheter Puis vous avez accès directement au live À la fin de la vidéo, on mettra les liens Alors moi j'ai envie de te poser des questions là maintenant sur le deuxième album Parce que je suppose que pendant ce live stream, tu vas nous faire quelques extraits quand même Ouais ouais on va je voulais quatre cinq morceaux on exclut de ce qui arrive très prochainement. Euh, au fil des mois, on va vous dévoiler quelques singles mmh. avant de dévoiler le, le full album euh, l'an prochain. On prend notre temps aussi dans ce contexte de pandémie où on peut pas vraiment défendre les titres en euh, live en live avec tout ce qui se passe donc euh, autant prendre son temps et puis euh, ça permet aussi de voir comment les gens réagissent à tel ou tel single et c'est plutôt pas mal bah oui, et puis sachant qu'on est confinés aussi un peu chez nous donc je pense que les gens seront là au rendez-vous aussi euh, derrière leurs écrans pour vivre euh, un semblant de concert live mais c'est euh, c'est toujours mieux que rien complètement et, qu et puis on a besoin des gens on a besoin des gens aussi dans ce contexte où euh, on n'est on est pas sûr de notre stabilité à terme dans ce milieu surtout si tout reste en digital donc Soutien aux intermittents du spectacle, ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as déjà des idées pour le nom de ton deuxième album? beaucoup que ce soit New Dream, c'est-à-dire le nom du premier album qui est un petit peu le déclenchement aussi, et puis la, la naissance de ma fille, ce côté positif de devenir un passe de projeter de nouvelles choses et de maturité de vie. Mmh. Mais euh, j'ai envie de dire, je laisse aussi la possibilité que le public, par exemple, adore euh, tel ou tel titre. Il y a notamment un titre qui parle de tout ce qui s'est passé cette année qui s'appelle Love virus. D'accord. Qui dit que, en gros, ben, que voilà, faut pas oublier que l'amour, entre guillemets, est plus fort que, que... Que tout le plus fort des virus quoi bien donc, sûr. Euh, et c'est dans les moments durs aussi que l'homme euh, révèle des qualités et des choses donc c'est pas le moment de baisser les bras il faut avoir l'espoir dans son cœur et un new dream ou love virus en fonction de on va dire du buzz et de du choix du public hein. <rire> exactement c'est très très bon combien de titres il y aura puisque sur le premier il y avait 11 titres eh bien il y aura également 11 titres parfait Parfait. Et donc tu vas nous faire des petits extraits qui vont sortir donc en clip comme ça euh, chez Baco Music de temps en temps euh, sur YouTube. Il y a d'ailleurs sur la page Baco euh, Youtube euh, des titres du premier album qui sont également présents, n'hésitez pas à aller regarder ça Oui parce que Baco Musique a repris donc un petit peu tout ça et euh, tes clips ont été remis donc, sur la chaîne de Baco Musique euh, notamment le clip de euh, Oli Reggae et euh, le clip de Rainbow Generation qui est très très bon donc euh, on invite les auditeurs à aller voir tout ça sur ta chaîne Youtube bien sûr Wayman low ouais. et sur la chaîne de Baco Musique on invite euh, les auditeurs donc, et tous ceux qui nous écoutent écouteront sur Instagram à s'abonner à ta page et euh, on les invite donc euh, à venir sur la page du live streaming euh, depuis le studio Kitchen sur Bizou TV le 30 avril à 20h pour découvrir ton nouvel album et pour découvrir non, un le live le premier single du coup, de l'album New Dream sort le 30 avril sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi un petit clip à 11h super, et bien, merci plus pour plus les infos avec précision, eh ben, on vous attend nombreux donc euh, le 30 avril à 20 h Merci beaucoup à toi, Oyman Lowe. Merci à toi, Kika, pour tout ce que tu fais pour la culture dans le coin. Et, et merci pour ton attention et pour cette petite interview. Un gros big up à tout le monde. Gardez la foi, gardez le courage. Ils ne vont pas nous enlever la musique. L'amour est un virus bien plus fort que n'importe lequel des, des virus présents. La musique, c'est la vie et l'amour, c'est la vie. Yes Ever about so far across the sea to have you all, my dreams.